Salut tout le monde, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo, vidéo un peu spéciale je, je ne suis pas chez moi, on voit pas trop parce que c'est la balance des blancs n'est pas top mais derrière il voilà, y a des belles montagnes du coup je ne suis pas chez moi et tout simplement j'avais quand même envie de vous sortir une vidéo même si voilà, je suis en congé, donc cette semaine je vous propose tout simplement de vous emmener avec moi j'ai été visiter une, une petite partie de Grenoble et j'ai été aussi sur le lac d'Aix-les-Bains et tout simplement voilà j'ai tourné des petites images grâce à, à mon appareil photo Panasonic Lumix G9 j'en ai déjà parlé sur ma chaîne Youtube, il fait de super super images et voilà tout simplement j'ai fait un joli petit montage, un truc vraiment sympa très qualitatif en tout cas j'ai vraiment essayé de m'appliquer donc voilà je vous mets ça tout de suite et euh, en attendant on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo un petit peu plus dans les codes de ce que je fais habituellement j'espère en tout cas que ce programme vous plaira n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en pensez et d'ici là on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, allez ciao